Et bonjour à tous les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Voilà. Donc aujourd'hui c'est encore des commandes. On va s'embêter, on va faire ça quand même. On va pas s'embêter à euh, faire une survie, je, je, je vais dire. Aujourd'hui j'ai quelques commandes que j'ai là sur moi. Mais que je, je laisserai là, ne vous inquiétez pas. Euh, ils sont là donc j'ai quelques commandes qu'on commence dès maintenant la première commande c'est euh, comment être en mode spectateur ouais moi spectateur euh, ouais, un ça pour vous un, un, un. ah attendez ouais. euh. Voilà. Un peu chelou. On se Oh, je vais commencer. Je vais attaché hein. comme moi Jusqu'à oui. son publicateur jusqu'au départ alors ah, vous voyez ouais. on voit ouais, c'est bon. bon on voit c'est bon voilà ouais. vous avez vu mes mains ils ont disparu dingue ouais. Voilà, et là on est en mode spectateur c'est-à-dire je je, je spawn quelque chose, un méchant par exemple très loin de... Des... Ah ouais, on peut améliorer Est ce que un ah. Je vais trouver pour vous c'est ça ah. Attends... voilà ça va... On wow. va <rire> un peu tout visiter de proche. Regardez ça, il mange les cheveux. <rire> il me mange la tête. Il ah, y a un serpent là. Ça c'est méchant. Ça c'est méchant. Regardez, je suis devant lui. tac. Il me voit pas. C'est un peu Il me voit pas l'enfoiré. L'enfoiré me voit pas. ok <rire> Bon on va faire soin à méchant Et il nous fait d'autres commandes en même temps C'est pour faire ce qu'on a pas pacteur On va faire un putain doudou <rire> massacre non, moi spectateur c'est déjà génial Alors, on va faire la commande pour enlever moi euh, ouais je trouve qu'on va mourir mmh. qu'on va mourir si on arrête euh... Hop, je copier comme moi Pas de commande admin maintenant, regardez. ah, voilà, je suis mort. Je suis mort. Ah, ça nous tue en fait. Donc oui, je suis mort. Donc euh, voilà, je suis. Bah oui, en fait, ça n'est toujours. Et... Non, ça, ça, ça enlève le mode. En juste, euh, mode... Créatif. Non, rien, attends, je c'est juste trouve... la commande créatif. rien Si, donc là, le mode créatif, il va servir aujourd'hui. Parce que j'ai mis la commande fly aussi en hein, même temps. Ensuite. Oh, pour la prochaine commande, c'est pour changer de taille. C'est pour euh, être géant en fait. Et cette commande, il faut mettre un chiffre après la commande. Après le, le nom de la commande, j'ai arrivé jusqu'à être à, à, 150. à 50. Après, après c'est trop. Donc, Si je mets 50, on va voir ça. On va prendre les détails. Ça change la map de tout comme, euh, comme ça a été tout à l'heure. Je vais reprendre. Ah, je crois que dans certains endroits, euh, la commande ne marche pas à 50. Ici, si ça ne fonctionne pas. J'avais déjà testé la commande dans les ah Ça a marché. Et ça marche jusqu'à 10. C'est un autre endroit et ça a marché. Et là ça marche pas. Donc on va changer le nombre. On va 10. Ah je vous ai pas montré la commande. Ça. Ça commande. Voilà. voilà. J'ai cliqué deux fois. Et là normalement regardez. Je suis grand. Je suis géant. Donc très bien, Je suis un peu plus lent mais... Mais 10 c'est la taille maximum qu'on peut atteindre dans cette zone. Dans une autre zone, j'ai pu mettre jusqu'à 50. Moi je crois que c'est jusqu'à 15 ici. Voilà. Ici c'est juste à 15 parce que je crois qu'il y a trop de ressources à charger. Et que comme ça. Voilà surtout plus que peut-être. Je vais la amène. Peut-être. Mais moi j'ai l'impression que je suis beaucoup plus lent que d'habitude semble logique en même temps. Je peux être un arbre. Ah bon. Oui. Ah non, je ne sais pas. Bon sûr, je suis en game mode, hein. Je peux tout crafter. Euh, pourtant j'ai pas de ressources. Hein. Juste que je suis en créatif. En créatif, je faire ce que je okay. veux. Euh, je prends du des armes pour s'éclater moi genre. encore oh, la voilà <rire> Il y a encore il y a encore d'autres commandes hein, mais... attends, on m'attaque ou pas Attends attends je vais essayer de venir m'attaquer quest ce qu'il pourra Eh non Il peut pas venir m'attaquer Et ça c'est une bonne une putain de nouvelle, ah ouais, ils peuvent pas venir à nous attaquer les monstres, ah, ah, on est beaucoup trop lent. Attendez, je bouge d'ici, il y a vu ça, c'est neuf. voilà, pauvre ce qui est, pour ce tirer... oh, je suis donc, oh ah lui il a réussi parce que, en plus j'ai tué sa femme comme ça. ouais attends je suis sur lui là je suis sur lui d'accord c'est pas moi si j'arrive quand même à me frapper Bien. On vient de zoomer. Mais ouais je meurs comment Je peux pas utiliser le, bah, le car parce que sinon je pense que ça va me tuer. Attends, si je mettais le good mode, attends, on va essayer le gun mode. Bien sûr pour changer, pour revenir à la taille normale, il faut mettre un à côté. Alors, je le good mode. C'est bon je suis en mode gun. Attends, je suis en mode god. J'ai je chasse, je chasse. Pas, pas, pas. Pas, je suis pas en train de. chien. J'étais Ah là Ah j'ai tiré sur le monsieur là-bas. Ah j'ai tiré sur le mannequin. C'est bizarre, j'ai en, encore encore odeurs. Ils sont morts. Oh t'étais caché toi hein Mais je t'ai vu Bon j'arrête hein. on va changer la taille notre taille Moi oh, rentrer les ennemis en hein. mode invincible J'ai oublié la commande Même moi je dois regarder sur moi pour mettre la taille normale 0 en fait, on est dans les dernières. En fait, là, on fait tout maîtriser. C'est beau, Bon, le commande, commande c'est pour changer l'heure du jeu. C'est qu'on a changé. Ah, le commande. pour changer l'heure. Donc on va remettre, euh, non, hop, je change l'heure, allez, grande set, euh, time of day, voilà, set time of day, on change l'heure, bien sûr, pour changer l'heure, il faut mettre des nombres, on va mettre un minuit, plutôt, voilà, minuit, pour voir, parce que, euh, il fait comme jour, donc, minuit, et voilà, il fait nuit. Bon là, on voit, on voit rien du tout. <rire> Mais c'est genre que je vais remettre. Le jour en tout Voilà. Bien sûr, la commande, je ne vous ai pas montré. Comme d'habitude, je vous en montre. Voilà, vous voyez tout. Je vais un peu. Voilà. C'est ça la commande de. Pour changer l'heure. Oui, il y a douté. Bref. Voilà. Oui. Et euh, là, à cause de 8 heures, c'est pour mettre euh, minuit. C'est ça comme commande. Voilà. Pour mettre le soir. Mais le soir c'est pas très. Bon, on va changer l'heure. Bon, enfin, on va laisser l'heure comme ça. Et une dernière commande. C'est pour. Changer la visuel du jeu et eh, graphisme du jeu, ouais, je sais. Les commandes des fois sont cheloues. Déjà, il est 2V ou 2V. I, E, I. E, W, W, et là, c'est marquez M, O, et E. Et voici. La, com la commande, ah y a rien à mettre à, à côté, la commande, pas plusieurs fois. Oh putain le fond vert, ça j'ai jamais vu encore. Ah si c'est ça. Oh ouais non ça c'est n'importe quoi regardez. Un des modes, c'est le mode normal. C'est un, un autre mode qui est franchement que je trouve joli. Plus, euh... la nuit elle n'existe, j'ai juste buté j'ai buté, pourquoi qu'il m'attaque, après je suis en god mode, mais bon, donc, voilà, ça change un peu euh, le visuel du jeu, donc là on a la version normale là, c est là c'est pas la version ou enfin c'est la même chose. Ah, ça c'est n'importe quoi. Ah voilà, un autre Dans le cas moi la texture de l'eau, il ya a plus d'eau. Là je suis dans l'eau. Il <rire> n'y a plus d'eau. Mon T-Rex est dans l'eau. Mais ça, regardez, ça enlève la texture de l'eau. C'est quoi cette commande de taré Il y a une autre commande okay. je... ouais, plus... que. <rire> Donc, c'est pas celle qui est buggée. Ah putain, on tourne en c'est chiant. Je... Ah, voilà, c'est celle qui est buggée. Donc, quand je tire, c'est la même que. Euh... euh. Euh. Euh. Ok. What? What? What? What? What? What? What? What? Tirer tout seul, tirer tout seul, c'est pas moi. Donc ça, c'est la version bugger Regardez, quand je tire, de... quand je tire une balle, c'est la même, texture que l'autre. C'est bugué. Ouais, moi, je sais pas pourquoi, mais c'est bugué. Je vois, je tire ça comme ça. Ah, oh, ça fait un gros gros truc gris. C'est pas moi qui fais ça, ça. Regardez, ouais. le gros truc gris là-haut. <rire> bon, bon bref, voilà c'était la dernière commande d'aujourd'hui. Quand je prends les armes, je peux un autre truc normal. Voilà, c'est autre truc normal. Voilà, donc voilà, c'était les commandes d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, on va sortir là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui a duré longtemps finalement. Je ne pensais pas que les podcasts, ça allait durer longtemps. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Ciao. Eh hey.